Alors d'après vous, qui a raconté cette histoire Est-ce que c'est Shama ou euh, Fatima Oui, c'est Shama. C'est Shama qui est allé chez son ami Fatima. De quoi parlent les filles De quoi parle-t-elle Oui. C'est vrai, oui. Alors, on dit tout simplement, Shama parle du village de Fatima. Shama parle du village de son ami Fatima. Fatima qui habite dans un beau village. Où habite Fatima où habite-t-elle Oui. Fatima habite dans un beau village. Où se trouve sa maison Où se trouve sa maison Est-ce que vous avez une réponse Oui. Sa maison se trouve à côté de la mosquée. Sa maison se trouve à côté de la mosquée. Comment est le village de Fatima Comment est-il Oui. Le village de Fatima est beau. Le village de Fatima est beau. Où se trouve son école où se trouve son école? Mmh. Son école est près d'un... Qu'est-ce que c'est? est près d'un grand champ. Très bien. Elle est près d'un grand champ. Elle est entourée... De quoi? Elle est entourée de beaux arbres. Elle est entourée de beaux arbres. Alors, Shama est allé chez son ami Fatima. Mais quand exactement? Oui, c'est dimanche dernier. Dimanche dernier. Je suis allé chez mon ami Fatima. Elle habite dans un beau village. Sa maison est à côté de la mosquée. Son école est près d'un grand champ. Elle est entourée de beaux arbres. Oui, c'est vrai. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. Active Zoral. J'espère que cette science était vraiment intéressante pour vous. À la prochaine. Merci.